Pour les habitants des Alpes qui ont un an On organise un tournoi annuel La finale est déjà proche Mais de nouvelles épreuves attendent nos héros Aïe, aïe, marche plus attentivement J'ai failli tomber Marche plus attentivement toi-même Il m'est difficile de garder l'équilibre Tu fais balancer le rondin aïe aïe, aïe, aïe aïe Il nous faut traverser la rivière sur le rondin et il faut faire attention de ne pas tomber comme les chevreuils Si nous nous aidons l'un l'autre, nous réussirons Écoute-moi D'abord, tu tiens le rondin pour qu'il ne se balance pas et moi, je traverse la rivière. Après, eh bien, c'est moi qui tiendrai le rondin. Et toi, tu pourras traverser la rivière. Coco, c'était une super idée Nous avons passé cette épreuve. Il fait presque nuit, il faut se dépêcher. Hmm, et voilà le trésor. Oui, mais comment on arrive là-haut Oh voilà le tremplin Oh non, regarde, les marmottes sont en train de l'utiliser Elles vont arriver en premier Tu te souviens du mur Nous n'arrivions pas à y monter parce que nous ne nous aidions pas comme Coco et Rogui Maintenant, nous allons agir ensemble Exactement Je sauterai sur le tremplin et la planche te jettera vers le trésor Qui a envahi mon pays Qui a violé ma tranquillité Partez ou je vous écraserai Oh là là, c'est la grande serre Il y a beaucoup de contes terribles sur elle Il faut absolument que nous partions vite d'ici On ne pourra pas lui échapper Tu te rappelles les contes Elle est plus rapide que le vent et plus forte que les montagnes Ah Alors il n'y a qu'une variante L'un se sauve en sautant sur le tremplin Et l'autre se sacrifie et sauve son ami tu veux que je me sacrifie Et pourquoi moi et pas toi Que faire, Coco La grande serf est venue Elle va écraser les marmottes, c'est sûr Et ensuite, ce sera notre tour Qu'est-ce qu'on va faire Oui, Rogi. mais nous ne pouvons pas nous enfuir en laissant les marmottes ici Il faut les sauver Oui, Coco, tu étais un bon ami Rocky, commençons un, deux, trois. Ah <rire> vous ne m'avez pas reconnu, c'est moi, c'est moi. Capri. Oui, c'est moi. Que vous êtes. -vous chèvre m'a proposé ce rôle il y a très longtemps et j'ai dis que c'était drôle pour vous faire peur Mais nous avons entendu un piétinement étrange Celui-ci Et qui est le vainqueur alors Nous sommes arrivés au trésor les premiers et nous l'ouvrirons les premiers C'est ça la règle du jeu C'est deux bonbons, c'est le, le trésor, trésor. Non le trésor est sous le tremplin. C'est une clé. Mais une clé pour ouvrir quoi Eh bien, lisez ce qui est écrit dessus, mes amis. L'amitié et, et le dévouement. L'amitié et le dévouement, c'est ça le trésor Marmotte Bravo, vous avez passé toutes les épreuves ensemble sans hésiter une minute et vous avez aidé les autres, je suis fière de vous Les Alpes nous appellent Il faut croire au miracle Quand les Alpes nous appellent Et soyons courageux Amis pour toujours Nous vaincreons